Il y a trois obstacles qui empêchent les coachs de développer leur business. Premièrement, le manque de clarté. Deuxièmement, la procrastination. Et troisièmement, la solitude. Je m'appelle Lingen et j'organise avec mon équipe le challenge coach en mission numéro 3. Et on va adresser ces trois obstacles. Parce que tant que ce n'est pas adressé, on ne peut pas vivre de sa passion. Donc si vous êtes coach et que vous voulez développer un business à 2000, 3000, 5000 euros par mois, en 2023, vous êtes au bon endroit. Alors, je vais vous les présenter ces trois obstacles de manière plus détaillée. Premièrement, en tant que coach, le problème, c'est que vous allez pouvoir récupérer plein d'informations et de conseils gratuitement sur le web, mais ce n'est pas forcément adapté au business de coach. Et du coup, c'est même dangereux parfois d'appliquer certains conseils si ce n'est pas adapté à votre situation. La deuxièmement, c'est que ce n'est pas aligné avec vos valeurs et vos ambitions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va travailler durant le challenge. Une clarté sur votre plan d'action, sur votre offre, sur comment attirer des prospects et comment vendre de façon authentique. Deuxième chose, c'est que même quand vous avez ces connaissances-là, bah, rien ne vous garantit la réussite puisque pour réussir, il va falloir passer à l'action. Et en tant que coach, on a une difficulté toute particulière. C'est qu'on ne procrastine pas parce qu'on est paresseux. On procrastine parce qu'on a besoin de trouver du sens. On a besoin ce soit aligné. On a besoin intuitivement, on soit convaincu que c'est la bonne chose à faire avant de passer à l'action. Et ça, encore une fois, dans le challenge, on va pouvoir y arriver parce qu'on va vous aider à personnaliser votre plan d'action, votre stratégie, votre business, avoir un business model qui vous ressemble. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action, c'est dans l'ADN du coach, d'avoir du sens dans ce qu'il fait. La troisième chose, c'est la solitude. En tant que coach, vous ne supportez pas la solitude. Okay le web nous a apporté beaucoup d'avantages. C'est qu'on peut travailler de n'importe où et faire plein de choses depuis chez soi. L'inconvénient, c'est que bah, chez soi, on est souvent seul. Moi, aujourd'hui, je fais partie de Mastermind, j'ai une équipe. Euh, et puis, bah, j'ai aussi euh, des amis entrepreneurs avec qui je peux passer du temps à discuter. Mais c'est le cas de très, très, très peu de coachs qui, pour la plupart, ont juste, entre guillemets, hein, des salariés et de la famille autour. Mais la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps, on va déterminer le business que vous allez créer en 2023. Ok, C'est une citation euh, paraphrasée de Jim Rohn. Donc ça, ça va être important d'affronter ces trois obstacles. Le manque de clarté, la procrastination euh, et enfin de vaincre cette solitude. Alors comment on va le faire durant ce challenge C'est très simple, on va déjà vous apporter le savoir. On s'est fixé comme objectif de vous apporter une valeur de 1000 euros. On veut que ce challenge-là, si on devait le vendre, on le vendrait 1000 euros. Et là, on vous l'offre gratuitement. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous l'explique à la fin, mais je peux déjà vous donner la raison. C'est parce que c'est comme ça qu'on veut vous aider et qu'on veut aider un maximum de personnes. Okay on ne veut pas juste aider une élite de personnes. On veut toucher un maximum de coach parce qu'on sait que c'est un métier formidable et que... Si notre entreprise s'appelle Coach en Mission, c'est qu'on sait qu'on peut changer le monde avec plus de coachs. Donc on veut vous apporter un plus grand nombre, euh, ce savoir. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'on va vous apporter le sa ce savoir du 23 au 27 euh, janvier. Dès que vous allez vous inscrire, vous allez en plus avoir un module. Je vais vous les présenter rapidement. Dès que vous vous inscrivez immédiatement là en dessous, vous allez accéder à un premier module de pré-entrée qui va vous aider à définir votre offre irrésistible. Et puis, comme ça, quand on démarra le 23 janvier, on va voir comment attirer des prospects, parce que sans l'offre, on va avoir du mal à attirer des prospects. On va voir comment donner envie à ces prospects de travailler avec nous. On va voir comment vendre une fois qu'on a ces prospects au téléphone, parce que le travail est loin d'être fini. Et puis, on va prendre du temps pour travailler notre mindset d'entrepreneur. Souvent, on a un mindset de coach. Mais le mindset de coach fait de vous de bons coachs, mais ne fait pas de vous de bons entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas un bon entrepreneur, vous n'aurez pas de clients et vous ne pourrez pas développer votre business et vous ne pourrez pas pratiquer votre coaching. Donc, on va voir le mindset d'entrepreneur. Et enfin, le dernier jour, on va voir comment optimiser le tout et créer un système personnalisé pour que l'année 2023 vous aide à atteindre vos objectifs. Si vous visez 3 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, ce sera parfait pour vous. Ce challenge sera fait pour vous, si vous voulez par exemple aussi lancer un programme de groupe parce que vous êtes un peu plus avancé ou si vous êtes totalement débutant, vous voulez peut-être faire votre première vente. En tout cas, nous, on s'est fixé cet objectif de vous aider à atteindre 5000 euros par mois en 2023 et il y en aura, si vous me permettez, pour tout le monde. Alors, comment ça se passe Vous avez juste besoin de vous inscrire et puis on aura le grand plaisir de vous servir déjà avec ce premier module. Si vous ne savez pas qui je suis, je suis l'auteur du livre qui est là, la coach prospère, ça fait 12 ans maintenant maintenant, que je suis euh, entrepreneur. Et ça fait trois ans maintenant qu'on a créé Coach en Mission pour aider justement les coachs. Et avec mon équipe, on aura vraiment un grand plaisir à vous servir durant euh, ces euh, cinq jours. Alors, ce je vous avais promis tout à l'heure de vous dire pourquoi on faisait un événement à 1000 euros totalement gratuitement. Je vais vous donner la, euh, la vraie raison, okay, si vous me permettez. La vraie raison, c'est que nous, on est une entreprise. Donc oui, on veut développer notre chiffre d'affaires. Et on veut tout simplement servir des clients. C'est ce qu'on vous enseigne, donc évidemment qu'on le veut. Et du coup, ce qu'on souhaite, c'est que 2%, pas plus, 2% d'entre vous, en tout cas c'est notre objectif, qui vont s'inscrire, vont vouloir aller plus loin avec nous. Vont vouloir travailler avec nous dans le cadre de notre programme d'accompagnement coach en mission. Et ce qu'on souhaite, c'est 98% d'entre vous aller profiter de ce qu'on gratuitement et puis, les deux autres qui voudront aller plus loin, nous permettra euh, nous permettront voilà, de développer notre business. Donc tout ça, c'est une tactique pour attirer ces 2%, mais on veut servir les 98 autres aussi. Et non seulement c'est une tactique dont on est très fier et qu'on assume, hein, c'est pour ça que je vous dis, mais c'est ce qu'on vous enseigne aussi. Comment vous pouvez apporter un maximum de valeur à votre communauté et puis laisser ceux qui veulent aller plus loin l'autorisation la permission de vous demander de voir comment travailler avec vous donc voilà j'espère qu'on va euh, que vous allez vous inscrire ça va être un, un moment formidable comme je vous ai dit euh, il y aura euh, du contenu il y aura comme c'est un challenge il y aura du passage à action tous les jours on va vous donner des missions de sorte que vous aurez euh, vos premiers résultats dès cette semaine et parmi vous il y en aura même qui auront leur premier client ou un client durant cette semaine en tout cas et puis Enfin, on veut vous regrouper ensemble durant cette semaine et créer une communauté. Et j'ai hâte de vous faire découvrir. j'en dis pas plus maintenant. Inscrivez-vous et vous verrez, vous faire goûter au fait d'être entouré d'autres coachs bienveillants qui ont des objectifs et des valeurs similaires aux vôtres. Hâte de vous avoir parmi nous. Inscrivez-vous en dessous et euh, bah avec mon équipe, on va vous servir du mieux qu'on pourra durant cette semaine.